Chers traders et investisseurs, lundi 3 février, bonjour. Alors nos fameux 13 000 points dont nous parlions en fin de semaine dernière qui étaient visés ont été largement atteints et enfoncés vendredi après-midi et les marchés chinois ont réouvert cette nuit avec 8% en moyenne de baisse. Les marchés européens se stabilisent ce matin avec une très légère hausse, dont acte. Encore une fois, les marchés américains, et surtout leur niveau de clôture ce soir, donneront un sentiment réel de la situation telle qu'elle est perçue outre-Atlantique, et donc telle qu'elle fait foi dans le monde. D'autre part, il faut noter que, la, que beaucoup d'actions chinoises cette nuit ont clôturé limit-down. Ce sera donc intéressant de connaître leur niveau de cotation et de clôture demain. Nous y verrons plus clair. Bref, pour ce qui nous concerne, dans ce contexte, bien évidemment, nous préconisons, bien sûr, uniquement la navigation à vue, c'est-à-dire le day trading. Nous avons réalisé ce matin 4 trades gagnants sur 4 accompagnés de 4 médailles. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée. Et à demain